Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que risque-t-il de vous arriver si l'envie d'investir pour la première fois dans l'immobilier vous venait euh, C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà, vidéo que vous regardez, qui peut-être vous inspire avec d'autres également sur l'immobilier. Et bien vous avez décidé, voilà, vous êtes, vous êtes décidé à surmonter vos peurs, vos doutes, vos craintes et vos interrogations. Et vous vous, vous, vous lancer dans l'immobilier pour assurer votre retraite, vous sécuriser pour transmettre un jour, pour vous générer une source de revenus alternative à votre activité principale. Et c'est très bien ainsi. Vous avez sans doute déjà une vague idée de l'argent que vous souhaitez injecter dans l'opération et de ce que vous pouvez emprunter. Mais l'idée, c'est quand même d'aller voir son banquier, hein, votre banquier qui vous connaît et qui euh, bah, va calculer de manière plus fine votre capacité d'emprunt. Et vous allez aussi aller chercher des conseils, bien évidemment, puisqu'il est directement impliqué, j'allais dire imbriqué, dans cette opération euh, avec emprunt. Et c'est là où les choses peuvent, si vous êtes débutant, débutante, euh, euh, se biaiser. C'est-à-dire qu'un banquier, et eh bien, il va vous proposer spontanément de l'immobilier neuf. Il va mettre en avant les impôts que vous payez chaque année. Donc là, il met, il met le doigt où ça fait mal. Et vous pouvez parfois payer des impôts qui vous font dire que oui, vraiment, il faut faire quelque chose. Et donc, vous allez pouvoir être tenté d'investir dans l'immobilier neuf pour votre premier investissement. Conseiller, appuyer, un peu pousser, j'allais dire, par votre banquier. Et c'est là où je vous invite dans cette vidéo justement à vous entourer de conseils d'autres professionnels qui peuvent regarder votre situation et votre capacité d'emprunt et surtout la pertinence de votre stratégie à la lumière et de manière plus factuelle, plus désintéressée, plus objective. Pour ça, vous avez par exemple un notaire. Un notaire peut vous conseiller gratuitement pendant une heure sur ce qu'il est meilleur à faire pour vous, défiscalisation, immobilier neuf, statut à l'MNP toutes ces choses d'ailleurs tous ces mécanismes euh, avec des régimes fiscaux différents à chaque fois qui, qui peuvent ne pas être la spécialité du banquier donc raison de plus pour aller avoir quelqu'un qui connaît un maximum de choses et qui est voilà objectif hein. le notaire il n'a rien à vous vendre derrière comme appartement ça peut être également un, un expert comptable tous ne sont pas spécialisés mais certains euh, connaissent et maîtrisent bien les avantages et inconvénients du neuf versus l'ancien et là ça peut vous donner aussi de, de, voilà, des, des idées comparatives ou des gens spécialisés dans l'investissement locatif. Alors j'en fais partie, je propose également un coaching pour vous justement vous dire, voilà, faire un état des lieux de ce qui, est, de ce qui existe aujourd'hui chez vous, et de ce qui pourrait être plus stratégique derrière en termes de défiscalisation ou d'investissement dans l'ancien. Un peu comme l'appartement dans lequel je me trouve aujourd'hui, que j'ai déjà montré en vidéo précédemment, je vais vous montrer aussi les extérieurs, mais il y a deux stratégies différentes qui, qui, qui existent. Encore faut-il, pour choisir la bonne, que vous sachiez les tenants, les aboutissements de, de, de chacune et que vous bah, puissiez euh, voilà, choisir en connaissance de cause, c'est l'objet de cette vidéo. Donc voilà, notaire, expert comptable, euh, chasseur d'appartements, spécialiste dans l'investissement immobilier, euh, ne demandez pas l'avis à des proches qui ne sont pas des professionnels, il y a de fortes chances qu'ils vous dissuadent carrément d'investir et que ce serait dommage. Les taux sont bas, l'investissement immobilier reste un vrai levier d'enrichissement et c'est très sécurisant en fait, on va vous... Donner peur. Vous êtes déjà sans doute entouré, habité par des peurs, des doutes et des craintes. Mais voilà, quand on est accompagné, les choses se passent bien et quand les choses, quand les emplacements sont bons, il n'y a pas plus sécurisant. Voilà pour l'objet de cette vidéo et puis je vous en profite pour vous pr présenter justement les extérieurs. vous Voyez, donc si c'est ici typiquement l'exemple d'un appartement dans l'ancien. Vous voyez qui a été rénové, euh, qui est en mauvais état, qui a été euh, meublé, décoré avec goût. Donc ça aussi, ça peut clairement générer ben voilà, des, des locataires contents et avec euh, pour vous un loyer à la clé qui va être euh, supérieur à la moyenne, une rentabilité aussi meilleure qu'à la moyenne, avec un régime fiscal différent de l'immobilier ancien, mais qui peut être tout à fait intéressant aussi pour vous, avec le statut du LMNP et, des, et des, un choix au réel. Bref, tout un tas de mécanismes qui vraiment sont à comparer avec l'immobilier neuf et il y a des avantages, des inconvénients, donc bah, écoutez, selon votre situation, il va falloir vous entourer de conseils de professionnels avant de vous lancer dans une opération qui va pouvoir représenter plusieurs euh, dizaines de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros et vous euh, euh, engager sur une durée moyenne de 20 ans avec un prêt immobilier. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez me contacter, je mettrai les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne également pour voir d'autres exemples et d'autres voilà, suggestions, angles, points de vue pour vous aider à vous lancer dans l'investissement immobilier locatif et eh bien, concrétiser dans les mois qui viennent eh bien, votre, votre projet et arrêter de rester au stade d'idées que vous avez peut-être depuis déjà un certain temps et vous souhaitez passer à l'action. A très bientôt donc pour euh, d'autres exemples d'investissement locatif dans l'immobilier ancien pour le coup et des comparatifs avec le neuf. Au revoir.